Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau tour de magie. Partons tout de suite dans la grande illusion avec des clés et un porte-bien. Laissez-moi vous présenter les clés de la chance. Il y a au nombre de 3. Une clé, deux clés et trois. Restez bien devant votre écran. Au compte de 3 la magie va opérer. Vous êtes prêts Une, deux, et trois. Une clé vient de disparaître. Et pour aller où Eh bien, regarde. Oh, Dans le temps de monnaie, à vue, le fuite n'est plus. De plus. Bon. La troisième clé, c'est retrouvée retrouver à l'intérieur. Alors vous en pensez quoi Si vous avez aimé, bah lâchez un petit like hein. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas Je vous donne rendez-vous donc, à bientôt Portez-vous bien, allez ciao les amis